amis j'espère que vous allez bien alors euh, ce matin c'est une matinée un petit peu calme alors je vous donne l'info route d'accord je vais vous donner l'info route on va parcourir magicavo Koropa, magicavo la et ainsi euh, kaweni et mamoudzou Actuellement la situation. D'accord Il y a un bouchon ce matin. Donc euh, comme vous connaissez, c'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire ici, hein, l'histoire de bouchons depuis Magicavo depuis Tevani, d'accord Depuis euh, Tevani, avant Tevani, c'est bouché ce matin, depuis ce matin donc il euh, y a une difficulté de circulation donc il ne faut pas être très pressé ça c'est la hantise de Mayotte hein, les bouchons ça on va pas je ne vais pas vous faire un topo là-dessus. Hein. Alors ici, euh, je vais donner aussi les petits détails qui sont très importants au niveau de l'écologie. Ici, il y avait une mise en place des, des nouveaux poubelles qui étaient ici. Et bien, les poubelles, elles ont été incendiées. Hein. Euh, comme ça ne sert pas, ça a été incendié, d'accord, vous voyez ici, là, vous avez vu, ça a été brûlé, là, donc, euh, ben, ça date de deux mois, les poubelles, elles ont, elles ont été mises là, euh, il y a deux mois déjà, même pas un mois, hein. Un mois et quelques. Ben ça a été cramé. Ah oui. Ça c'est. C'est fait chier ici à Mayotte. Bouchons et bouchons. Ça ne finit jamais. Non, non, pas du tout. Je suis bien serein avec mon téléphone. Parce que mon téléphone et ma caméra, pour me l'arracher, il y a la mort après. Hein. Ça, il faut le savoir, qu'il y a la mort après. Il a intérêt à être très fort. Parce que moi, je suis capable de courir 13 km et, ou 25 km sans m'arrêter. Le gars, je vais le, le poursuivre jusqu'aux entrailles. De je sais pas où mais il échappera pas c'est sûr alors bref c'est un détail euh, un détail que je ne regarde pas trop quand je fais mes immersions je suis à l'affût à l'affût de tout donc ça ne m'inquiète pas Ici, près de la prison. C'est une belle espace ici qu'on peut faire beaucoup de projets ici. Hein. Le petit terrain de foot qui ressemble à rien là. Alors, ça avance, ça avance. Non non. Non c'est normal dessus. Ça ouais ça va, ça va ça va. Alors ici on a euh, des euh, des déchets là. D'accord de la merde. Ça j'appelle ça de la merde. Ça moi J'appelle ça de la merde des portes de frigo là, qui traînent un petit peu partout là une troisième, tiens, dans les mangroves c'est assez joli bon ça c'est... Euh, c'est les petits détails hein. donc ne vous pressez pas ce matin ne soyez pas très pressé hein Je marche toujours le téléphone à la main, la caméra, la caméra pectorale. Alors moi, j'ai aucun souci. C'est ça ce que j'ai dit. Hein. Je risque de bousiller un bras d'un mec le déboîter complètement ou soit le découper carrément celui qui viendra faire le malin là il y en a une qui l'a bien échappé belle c'était Amtsapere il y en a un plutôt il a essayé déjà et il s'est allé par terre comme une merde Ah, moi je rigole pas avec ça hein. mais bon j'ai pas envie de tuer quelqu'un ici c'est ça que j'ai dit je limite les dégâts bien sûr alors ici la petite grosse surprise un petit réunion de poubelle Petit tiragnons de poubelle ici là oh oui c'est très beau c'est très beau c'est beau Oh, c'est beau C'est beau, c'est beau les amis, c'est beau hein? C'est beau la civilisation hein? Ah oui Ah oui, c'est beau Magique avant la mire. Oh, c'est beau, oui, oui Ah moi j'adore Putain, mais quel bordel hein? euh, Un espace de deux jours le foutoir là Continuez, comme je dis toujours continuer on ira loin comme ça je m'adresse à la population hein. pas à n'importe qui parce que c'est la population qui, qui, qui est en train de faire ça à chaque fois c'est vraiment le bordel c'est la merde alors bouchon ça ne sert à rien de se précipiter. Arriver ici à Magica Volamir, au niveau du rond-point. Vous pouvez passer en haut, d'accord Il y a la route là-bas, là, vous la voyez en face. Vous pouvez passer là-bas, d'accord Faire le tour. Comme ça, vous allez désengorger. Au niveau du bouchon qu'il y a ici. Parce que là, ça va jusqu'à Mamoudzou. De Chevani ce matin jusqu'à Mamoudzou. D'accord C'est toujours en cours, hein Le bouchon. Alors, euh, de l'autre côté, je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner euh, les infos de l'autre côté, dans l'autre sens, venant de Mamoudzou, euh, Magicavo. Je ne sais pas si ça roule bien. Peut-être ça roule bien, hein, je ne sais pas. Alors... Euh... J'espère que vous allez bien, chers amis, chers frères et sœurs. N'hésitez pas à partager hein, le live, toujours euh, au niveau du soutien. Alors ce matin, il fait très chaud ici à Mamoudzou, enfin, dans la caserne de Mamoudzou, il fait très chaud. Alors c'est quoi ça C'est des poubelles. Moi je croyais que c'était des trucs à vendre, mais c'est des poubelles. Alors, il n'y a pas une zone de poubelle ici, les gens s'amusent à déposer sur les bordures. Bon, bref. Ok, j'ai compris que la zone de poubelle elle est un petit peu loin. Du coup, les gens s'amusent à poser sur les trottoirs. Donc, OK, OK. C'est une habitude. Non comment. C'est vraiment dommage qu'on ne peut pas se promener euh, librement. Vous euh, voyez une loi qui dit que voilà, enfin il faut avoir des dérogations pour avoir le port d'armes permanent là. Euh, ça, ça peut être dissuasif, hein, pas pour tuer quelqu'un, pour euh, la dissuasion. Après, vraiment, si tu es en danger de mort, ben là. Euh, As le brode d'agir, puis et, et voilà hein, c'est comme ça. C'est pas comme aux US ici là hein? Il se fait massacrer pour rien du tout on est devenu euh, on est devenu des bœufs alors ici arrivé à cette hauteur là on peut toujours passer en hauteur en prenant la petite route euh, à ma droite là en face vous voyez là, en face là, vous sortez, vous allez passer, vous allez sortir au niveau du rond-point. Euh, euh, comment ça s'appelle là Vers Mayotte, la première là-bas là. Il y a un rond-point avant, vous allez sortir euh, à ce niveau là. Ça vous. Ça raccourcit, hein ça vous fait un raccourci. Vous allez gagner un petit peu en marge ici. Désengorgé Alors, il y a une file énorme de Tchévany jusqu'ici les amis Pourtant, il n'y a rien Il hein. n'y a rien ce matin C'est juste les gens, il euh, y en a qui discutent sur la route Il euh, y en a qui se garent au milieu, il y en a qui se garent mal Et du coup, ça fait une combinaison de tout après c'est le foutoir donc voilà et hey, la tuyauterie les gars la tuyauterie est super c'est très ingénieux là et hein? hey, les mecs de ce GA, là, c'est qui qui installe ça là oh, une très belle professionnalisme hein? bon bref j'en passe n'importe qui peut venir découper euh, ton tuyau ici euh, ça gêne personne et hey, les gars je vous rappelle ça passe au sous-sol ça, ça passe dans le sol alors ici rien à dire c'est super c'est toujours super ici chaque jour on voit des choses différentes alors chaque jour c'est différent tous les jours ne sont pas pareils heureusement Alors, euh, ceux qui ont le projet De venir à Mayotte là, De venir vivre ici permanent euh, Venez d'abord tester hein. Faites un test D'accord Parce que psychologiquement Ça va piquer hein. <rire> Moi, je, je dis ça J'ai rien dit hein, Ça fait 7 mois Si je cumule euh, Si je cumule euh, les... Les petits séjours là, que j'ai fait ici, là Ça fait 7 mois euh, Ouais, 7 mois un tout là D'accord 7 mois en tout En tout cas, j'attaque le 7 e mois Donc, ce que j'ai pu observer euh, Professionnellement Les professionnels Ils souffrent ici, d'accord Les gens souffrent ici ah tu souffres psychologiquement <rire> Ah la pression psychologique Tu te lèves le matin Bon qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Est-ce que tu vas te faire agresser Tu vas pas te faire agresser euh, Comment ça va se passer Tu flippes déjà pour ta journée Alors là Bon courage Tiens je vais Je dévier euh, vers jumbo là alors les amis la pêche ce matin vous allez bien comment se passe votre journée vous êtes bien allez mettez moi un commentaire dites moi bonjour les amis à chaque fois que vous venez sur le live il euh, a personne qui dit bonjour allez dites dites bonjour on sait pas si un jour est toujours bon mais alors petite info le l'incendie l'incendie à tévani c'était au niveau euh, au niveau des, des résidences, vous voyez les résidences quand vous arrivez euh, dans la fosse euh, sceptique centrale qu'il y a au niveau du virage de Tevani avant le collège, avant le collège et dans ce virage-là, c'est les résidences qu'il y a là. Donc euh, c'est là où ça, ça a cramé hier. Je ne sais pas, c'est peut-être une zone des poubelles qui a cramé hier et qui a cramé les bâtiments. Donc voilà. Voilà l'info. Je vous balancerai les vidéos tout à l'heure. Allez, on partage, on partage le live, on partage. Chers amis, bienvenue à ceux qui arrivent sur les lives. Alors, on va faire un petit tour là-dedans, là, vite fait, pour vous montrer, parce que à chaque fois, je passe, mais je ne rentre pas là-dedans. Alors, à l'intérieur de, de Jumbo, il y, a, il y a ça. Vous allez voir ici, les magasins. Ça ressemble à ça, à l'intérieur. Les boutiques... Voilà, on va pas s'enfoncer dans le magasin mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Yes les gars, merci merci à vous de partager partager. Bonjour bonjour bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour ceux qui arrivent. ici des magasins pour enfants etc et là le grand magasin on vous y allez dedans bon bref nous on a un autre chemin à parcourir donc perdons pas de temps bonjour ceux qui sont de loin ceux qui sont de près donc un petit rappel ce soir il y a le live coaching ce soir D'accord Il y a le live coaching ce soir à 18h10. Soyez au rendez-vous, les amis. Je vous veux très nombreux et nombreuses. C'est du live coaching pour perdre du poids. Du cardio fitness, les amis. Cardio fitness, c'est gratuit. Vous posez le téléphone et vous êtes à la maison. Vous mettez votre petite tenue de sport. Et après, ça chauffe. Eh, on se croirait en France ici, là. Hein? Là maintenant, on se croirait en France. D'accord On se croirait pas à Mayotte ici, là, maintenant. Là, là, là, là. Vous voyez tellement. Ça a tellement bien. été. Euh, pensé, construite. Que. C'est beau, c'est beau. Mais bon, après, quand tu arrives ici. Tu te dis ah oh bof il y a des trous etc qu'est-ce qu'ils ont voulu faire j'ai assisté à une action ce matin à Doumogné j'ai assisté une action que qui est un petit peu critique pour moi enfin pour pour nous à Mayotte c'est que il y a un hélico de SAMU qui est venu pour euh, euh, évacuer, pour une évacuation d'urgence, qui est venu se poser à côté de l'hôpital de Zumonier, d'accord Jusqu'à là, ça va, hein. euh, Et il faut savoir, l'hôpital de Zumonier, il n'y a pas une zone de pose, une zone de pause d'hélico. Donc l'hélico euh, s'est posé tranquillement sur le stade de foot. Alors en matière de sécurité, là on entre encore dans, dans une action de sécurité. Alors un hélico ne peut pas se poser n'importe où. D'accord Normalement il y a des balises où il y a euh, quelqu'un qui aiguille la pose, qui sécurise la zone et qui guide le pilote on peut pas se poser n'importe où comme ça à Mayotte à Mayotte tu trouveras juste à Mamoudzou dans le grand hôpital de Mamoudzou tu trouveras la zone de pose d'hélico qui est balisée d'accord, à l'intérieur où l'hélico peut se poser et n'importe où à Mayotte il n'y a pas de zone de pose d'hélico qui est dédié, d'accord J'ai bien une zone qui est euh, qui est bien aménagée hein, pour les hélicos, avec euh, des balises, etc. Ça, ça euh, non, ça ne choque personne. Ça peut, oh. si s'il y a des interventions dans un dans un village. Ben, l'hélico va, va se poser dans le terrain de foot là où il y a des jeunes qui jouent, etc mais c'est pas fait pour hein. l'hélico peut venir se poser là s'il y a quelqu'un qui s'est blessé là-dedans oui c'est assez spacieux mais il ne peut pas venir se poser n'importe où donc enfin c'est suite à des situations particulières qui fait que l'hélico va se poser n'importe où comme ça d'accord imaginez l'hélico qui va se poser à la plage avec des enfants qui jouent un débris un débris qui vole qui heurte l'enfant Eh bien voilà Eh oui vous voyez c'est que les pilotes vont être euh, euh, comment dire, exposés aux soucis, hein, parce que on peut porter plainte contre ça, hein. d'accord. L'hélico n'est pas autorisé à atterrir n'importe où. Je, je vous parle de ça parce que j'ai fait la, la formation de poste d'hélico. Donc il doit y avoir toujours un guide, quelqu'un, qui guide, qui sécurise avant la zone mais ici, tu vois des hélicos qui arrivent à fond, ils se posent tranquillement il n'y a aucun souci voilà même si vous avez, si avez l'urgence mais la sécurité prime avant tout d'accord ça c'est quelque chose que je peux vous en témoigner il hein. y a des accidents qui sont arrivés comme ça D'accord Il y a des accidents qui arrivent. Même nous, en, en terrain de manœuvre, l'hélico ne, ne peut pas venir se poser comme ça. D'accord, il faut qu'il soit guidé, d'accord. Il faut qu'il y ait des balises. Il y a un mec qui, qui a des feux. Qui a des feux euh, des feux de guide, que ce soit le soir, d'accord Ou une flamme, d'accord, qui indique. Euh, la zone de pause qui est sécurisée, etc. etc. etc. Bon, bref, c'est juste à titre d'info. J'ai pu euh, assister à ça ce matin. Donc, il serait peut-être temps de se pencher sur la question. Hein Pour se poser dans des endroits qui sont dédiés. Et non, euh, euh, j'arrive, je me pose n'importe où. Euh, euh, voilà. Et encore toujours... Hein? On va, mettre, on va mettre la sécurité en premier toujours la sécurité en premier donc comme je dis ici à mayotte on voit beaucoup de choses malheureusement c'est assez triste vraiment triste que ça se produise ce genre de choses Je dirais euh, les matins, c'est toujours comme ça ici en Mayotte. Hein. Ici, il ne faut pas se presser. Hein. Tu te lèves à 4h du mat, tu viens, tu il viens, euh, y a des bouchons ici. À 4h du mat, il y a déjà des bouchons ici. Ça commence à bouchonner parce que tout le monde se lève à 3h du mat pour venir au boulot, pour éviter les bouchons. Je vous rappelle les gars, hein, pour être en bonne santé, et écoutez bien, les gars, pour être en bonne santé, il faut avoir 8 heures de sommeil. Votre corps doit avoir 7 heures minimum, minimum, et 8 heures, 8 heures maximum pour être en forme. D'accord pour être dans votre tas. Alors ici, si je regarde bien, il y a des gens, ils n'ont même pas 5 heures. Ils n'ont même pas 5 heures de sommeil. À force de se lever à 3 heures du mat, et se coucher tard aussi, donc votre santé prend un coup. Hein. Ça, c'est sûr, la santé, elle prend un coup. <rire> Ça, il faut faut bien regarder ça aussi, hein, parce que la santé est important. Après, je sais, il y a des gens ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à faire de leur santé. Alors, euh, oui, il serait temps de parler de développement, oui. Développement pour Mayotte. Bonjour les amis. Bonjour à vous. Ça va, vous allez bien, tout le monde va bien. Ah Tiens. Il y a la gendarmerie. Ça s'affole. quest Ça s'affole. caserne de Mamoudzou Kaweni je vous fais pas de topo hein. vous avez l'habitude avec moi à chaque fois que je descends ici je fais un live alors aujourd'hui je vais passer à un endroit un petit peu particulier là, je vais passer là Je vais passer à un endroit un petit peu particulier là. Qu'est-ce qui se passe là-bas devant Il Y a un accrochage ou quoi Et Ils font demi-tour. Ah ben, l'intervention c'était où alors Du coup. Alors ici, c'est quoi cette route là on a une route ici, là. Je vais faire un tour. Putain, c'est quoi, ça Alors, ici, Kaweni. Non, mais c'est quoi cette route-là J'ai jamais pris cette route-là. On va aller jeter un coup d'œil. Putain, mais c'est quoi ce bordel, là Alors, il y a un tuyau qui passe par là. C'est quoi ce bordel Vous voyez ce que je vois, les gars Bon après on va me dire, hein, c'est pas c'est à la mairie de faire ça, c'est aux gens qui habitent ici de, de faire cette route-là, etc. Il y a des gens qui disent ça. Ouais, ouais c'est peut-être à eux, hein, voilà je sais pas, hein, mais la carcasse aussi et tout. Euh, voilà, je, je sais pas de ce que vous en pensez en fait. Mais bref, les, les images parlent d'elles-mêmes. Ah, en fait, il y a un village ici. Il y a un petit village en haut là. Un petit village ici là. Alors, mince. Putain, mais c'est quoi ce chantier là Il y a des villages ici. Il y a des cases. Enfin, bref. Voilà, il y a ça ici. Ok. Je vois ce que c'est maintenant. Coucou les enfants un bas pistolet, bou, -bou. oui petit c'est quoi quoi ce bâtiment je sais sais pas ce que c'est ces bâtiments là pas pas regardé regardé ah, regardé les les les de edem non non sais sais pas sais pas c'est ça ouais c'est ça ça ça ça Les locaux de EDM. Alors la bénardure. Eh ben, bravo, ça fait des lustres. Ça fait des lustres que c'est là. Alors il y a un petit chemin ici. Je prends le petit chemin là. On est à Kaweni, hein. Kaweni, mais c'est, c'est une zone que vous ne connaissez peut-être pas. Allez, Koum Salam, moi, ma droite, en vrai, Chemin là ah ben voilà hein, les gens jettent n'importe où hein. voilà puisque ça se voit pas les gens ils viennent jeter n'importe où hein. c'est toujours le même costa hein. on est bien à kawini hein. Ouais, les gens ils s'amusent à jeter comme ça, c'est pas vrai. Hein quand on parle d'écologie et quand tu regardes ça, il y a un souci, ça, ça, ça rime pas. Voilà, ça c'est la route principale, et nous on va aller le côté opposé, d'accord. On va passer. C'est par ici. Allez, n'hésitez pas à partager, partager, partager au max, les amis. Allez, on partage. Alors, nous, on va prendre là. Ça, c'est les routes. Alors, qu'est-ce qu'il fait il y a une décharge je sais pas où ça mène ah, mais on va y aller putain ça c'est de la route hein. c'est de la route les gars Le centre de tri à Kaweni. Ah, ici c'est la ferraille. Il y a un peu de tout. Vous voyez, le centre de tri. Alors c'est quoi ça Une école maternelle. Il y a une école maternelle ici. Qui me fait, lui. Ok, là, on passe au niveau du rond-point, derrière le rond-point. Si vous venez euh, de Magicao, direction Mamoudzou, on va passer sur le flanc droit, ici, d'accord, cette route euh, que vous allez trouver euh, avant le rond-point route de terre là qui passe par là normalement c'est censé être du butume hein, je, je sais pas il y avait de goudron ici avant vous voyez il y a les restes encore mais c'est devenu euh, un chantier on trouve de tout hein, même à regarder il y a des poteaux vraiment des poteaux électriques en béton euh, qui sont tombés là au sol c'est toujours incrusté un cbh le camion. Alors, il y a quoi ici, là okay. Alors, regardez bien à quel niveau on va sortir. Au niveau de la mosquée. Il y a une mosquée ici, là. Mosquée ou hôtel une, Je ne sais pas, c'est une mosquée. J'ai l'impression, c'est une mosquée, ouais. Alors, c'est la mosquée, il me semble. Je ne sais pas. Alors, il est 9h07, des amis. Kaveni. 9h07, Kaveni. Voilà. alors le quartier Attends, je vais vous donner le quartier enfin je vais essayer de vous donner le quartier alors alors le quartier je suis est-ce qu'il y a un nom de quartier déjà Non, j'ai pas de nom de quartier les amis. Il y a des noms de rue. Et c'est Kaveni, zone de quartier. Il n'y a, y a pas de zone de définie euh, sur la map. D'accord C'est juste à côté de Mayotte, bloc-porte. D'accord Le quartier est, est là, d'accord Il n'y a pas de nom de quartier les amis, donc désolé. Hein. C'est... Euh, qui vous euh, des noms de quartier. Il n'y a pas ça. Hey, n'oubliez pas que c'est Mayotte. Hein. Voilà. Bon, je... Je fais pas en sorte de... de dénigrer, etc., etc. Mais... Euh, vous voyez bien la réalité. On s'enfonce dans la réalité, donc... Euh, je ne vais rien je ne vais rien ajouter ici d'accord ce que vous voyez c'est ce que vous voyez bon alors la circulation ça s'améliore ou pas elle devient de plus en plus un petit peu fluide la circulation donc ça va Alors, quand je reviendrai à Mayotte, c'est la survol de drones dans les villages, d'accord Là, je suis euh, pratiquement tout le temps au sol, mais la vue aérienne, ça sera quelque chose à vous faire découvrir. D'accord La indienne, merci pour l'info. Ici, vous voyez d'ici l'étendue des cases ici à Kaweni. Vous voyez, regardez au niveau de la colline en haut. L'étendue des cases d'ici 2024, ça sera rempli. Hein. Toutes les collines vont être prises d'assaut. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais quand même, j'avoue voilà, que Mayotte, chez nous, c'est une belle île, d'accord Il n'y a, a pas à discuter sur ça. C'est une belle île, vraiment. Il euh, y a de l'espoir encore. Il y a de l'espoir euh, sur toute chose. Là, je peux vous le dire. Si les gens font des efforts, euh, on sera bien. Si les gens ne font pas d'efforts, on sera pas bien. Regardez comme ça. Ça, ça il faut faire des efforts. Voilà. <rire> Je dis bien, il faut faire des efforts parce que l'effort, c'est quelque chose Ah, il faut dire ce qu'il y a hein, parce que si je commence à vous cacher les choses ça va pas hein. et moi je n'aime pas cacher les choses j'aime dire les choses si tu passes des années à cacher les problèmes à dissimuler des problèmes ben ça va faire que empirer si tu passes des années à divulguer à dire, à, expo à exposer les problèmes, ben tu avances. C'est une logique, non Là on rentre dans une logique, donc euh, je, je n'ajoute rien. Mais comme salam, Rosalina. Il y a encore les pompiers qui arrivent ou les gendarmes Canalisation de Kaweni, ça c'est les canalisations. Les trottoirs. Trottoir. Bonjour le petit trou. circulation est très fluide Donc vous voyez ça circule bien maintenant mais là il faut attendre midi midi ça va être le bordel Alors ici on a le le collège collège de Kaweni la mise à disposition des alors est-ce que c'est oui c'est le collège de Kaweni les amis ici ici on a ce collège avec la mise à disposition de barbelés d'accord tiens je suis jamais venu ça va ça va, ça va, ça va je suis à Rasitoulin. Euh. Alors ici, le stade de foot Kaweni. Je répète bien, stade de foot Kaweni. Voilà, stade de foot de Kaweni. Alors, un vrai cauchemar ici. Hein Alors, il y a une sortie là-bas ou pas Je crois qu'il n'y a pas de sortie. Alors, c'est le vrai bordel. Il va falloir le refaire le stade, hein par contre, là, parce que là, c'est le merdier ici. Là C'est quoi, ça C'est quoi, cette merde-là C'est pas un terrain, ça tout est détruit là hein C'est quoi c'est ce... quoi ce bordel là C'est Oh là là allez on partage les amis partagez partagez partagez alors ici ils ont fait une, une, une effort ici ils ont fait un effort on me reprend est il y a un gymnase, gymnase s'il vous plaît, donc c'est bien, on va pas se plaindre, d'accord, hop, la jeunesse, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, alors c'est pas mal le gymnase, Allez, on va pas se plaindre. C'est mieux que rien. Mais le stade, à voir. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez les amis Salam alaikum. Salam, salam, salam, ceux qui arrivent sur le live. Donc le stade de, le stade de foot que vous voyez ici il est dans le dans le même état que le stade de foot de mamoudzou celui de mamoudzou est encore pire que celui ci là hein. donc euh, à voir sur les lives que j'ai fait mamoudzou euh, mamoudzou euh, Kaweni. donc euh, il faut aller voir Voir. Oula, il y a des enfants qui jettent des cailloux. Eh hey, wow Eh. Hey. Oh. Hey. Hey. Moi, vous ma ouenze oh. Vous vous ma ouenze Mais mais ne ma vous ma C'est quoi ces, ces gens voilà, dès l'école on apprend à jeter des cailloux. Et voilà. C'est pas possible ça. Pas quand j'arrive même tout bras, tu es un. C'est les enfants en fait. Chouah, on y cam, comment Ah la glace, j'ai pas dit euh, à Titi j'ai pas dit que c'était les profs qui les apprenaient ils sont pas surveillés j'ai regardé dedans les profs ils sont à côté du bâtiment donc euh, c'est les laisser faire hein, sans surveillance c'est les, les laisser faire c'est pas les enseigner hein, c'est autre chose c'est les favoriser à faire ça tout simplement hein. Donc euh, déforme pas ce que j'ai. Hein. J'ai pas dit euh, les mots que tu dis là. Hein. Donc euh, il faut bien écouter. Hein. Donc euh, voilà. Les enfants, c'est sûr que si tu les laisses sans surveillance, sans regarder euh, de temps en temps hein, régulièrement, ben ils font n'importe quoi. C'est ce qui se passe. Et j'ai dit aussi, depuis l'école, ils apprennent. Ils apprennent, mais je n'ai pas dit qu'il y a quelqu'un qui les apprenne à faire ça. Ils sont en train de, de s'instruire eux-mêmes à jeter des cailloux. D'où la surveillance dans les écoles. Voilà. Donc si la surveillance n'est pas assurée correctement, ben il y a du n'importe quoi. Vu Merci, merci, euh, merci à ceux qui envoient du soutien, n'hésitez pas à partager pour donner de la force. Donc imaginez le travail que je fais les amis. Depuis Magicavo Coropa, je suis à pied. Là je suis à Kaweni. Imaginez la marche journalière que je fais tous les jours. C'est énorme. C'est plus que du sport. de Cavani. là ici je vous je vous fais pas de topo hein. On va achever le live ici Allez les amis, n'hésitez pas à partager, partager, partager. Il n'y a que 11 partages qui ont été faits. Allez, partagez s'il vous plaît. Bon allez, je vais jusqu'au barrage. Euh, jusqu'au bazar. Je vais jusqu'au bazar. Je vais couper le live là-bas. Alors là, j'ai transpiré. Uh, fool. Je ne commande pas aujourd'hui. Hein. Fatigué. Mais là, on est entré à Mamoudou déjà, d'accord. Je viens de dépasser le panneau de Kaweni. Sortie de Kaweni. Bah que un un bouchon. Quoi, Bon. Je suis un peu plus de un bouchon en bouteillage. Après, on voit ça bouchonne ça bouchonne. tout Tiens voilà les collègues. Salut Edgar. ça va souffrir les gars ils vont souffrir ça c'est les jeunes en stage là déjà tu vois le, leur tête là, les petits gugus, Un petit dormeur là là je les appelle les petits dormeurs des subitators là bien arrivé le bazar de mamoudzou alors ici on va mettre fin au live on se retrouve pour des nouvelles informations plus tard les amis je vous souhaite une très bonne journée que dieu vous garde que dieu vous protège